Alors, nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble en Avignon cette année pour les dixièmes rencontres du cinéma donc, euh, du Sud. Alors nous sommes avec la, la famille Bizeau qui, euh, justement, cette année, c'est les dix ans des rencontres mais c'est les cent ans du cinéma, le Vox. Donc euh, un cinéma familial qui date de 1900, et eh oui, cent ans de moins. On compte jusque-là. Donc, alors, je souhaite encore 100 ans à la famille qui suit, puisque vous, vous allez nous expliquer un petit peu de... Voilà, la suite est là. Donc, Emmanuel est sur la gauche, Léonie. On va pas dire... Vous êtes tous les enfants de, de la famille Guiseau. On va pas dire qui est qui, hein? voilà. Euh... Je vous rappelle plus ton prénom Marie et, et Jean-Paul, la petite qui est devenue grande. Alors, je les ai, je vous ai tous connus, plus jeunes, et donc, ça date d'il y a pas mal de temps. Et moi, ce qui m'a plu depuis que je vous connais, c'est que vous avez une tradition de famille, c'est d'aimer le cinéma. Et vous vous êtes donné à fond pour cette structure, le Vox. C'est la passion. Passionnelle. Vous êtes tombés dedans, petit. Vous êtes tous tombés dedans, petit. Ah oui C'est lui qui nous a donné le dirigeant. Ah oui Mais Avignon, le Vox, c'est la magie au cinéma, dans cette magie qui est là et qui va continuer je pense mmh, Ben bah oui encore 100 ans Le minimum... ben oui... Ans, la suite, pas, mais... non, nous j'espère vivre encore un petit peu... et c'est la suite ah ouais. qui... Et les enfants des enfants qui vont venir, vous comptez leur laisser aussi le... Euh, bah oui, Ma soeur son grand garçon qui a 19 ans, bientôt... Oh, moi je nien a que, a a a que 12, 12 ans... ans. oui Donc, euh... ça, ça peut Oula. continuer... Oula. Voilà. Nous on est tourné vers l'avenir en tout cas... De l'eau peut couler sous les ponts d'Avignon. Voilà aussi. <rire> voilà, alors, comment, justement, a été transmis dès le départ, ben Jean-Paul et Léonie Comment ça a été transmis, cette passion Vous aussi, vous veniez ah, Moi, je n'étais pas du tout dans non. le cinéma. Ah, ben non, mais c'est vrai. L'italien, on oui, le cinéma interdit pour la famille italienne, parce que c'était un lieu de plaisir, alors que c'était très dur le Voilà et oui. Alors Jean-Paul, comment est venue cette passion euh... moi je suis... Parce que j'ai toujours été là, moi. Et oui, moi j'ai toujours existé ici. Non, parce que des fois, c'est vrai que c'est rare de voir des familles maintenant qui, qui font perdurer des professions. Il faut s'accrocher. Des dinosaures. Les dinosaures. Ah oui oui. Même si des fois vous, vous avez des fois c'est vrai une vie il y a toujours quelque chose qui vous ramène encore devant. Un film qui marche très fort. Des spectateurs qui te remercient. À la sortie. Là, donc c'est la magie qui continue ça, en permanence. C'est un des gâteaux. Plus loin <rire> de nos nouvelles. Si quelqu'un est fatigué, ils sont, ils, sont, ils sont perdus les spectateurs. Hein. Alors, est-ce que justement le fait qu'Avignon soit un lieu de théâtre, euh, ça vous a permis aussi à une certaine période de, de rebondir Parce que maintenant on voit aussi que vous avez une belle terrasse euh, ben, pour, euh, depuis quelques années. En, en même temps, en 1987, mmh. la terrasse et le théâtre, et donc, les deux en même temps permet d'avoir ce lieu fantastique. Ça vous a permis de rebondir oui, oui, oui, C'est oui. un peu comme le film de Jean-Pierre Améris, euh, les folies fermières, justement, où, où le, les agriculteurs se recyclent oui, en, bien, en, bien, en faiseur de spectacles, de musicals. Oui, il, il faut s'adapter, donc vous, vous avez toujours vu s'adapter. Nous on faisait du cinéma, on faisait, au départ c'était un théâtre, après ça a été le cinéma, après on a transformé, parce que c'était très difficile pour nous, la concurrence était énorme sur Avignon. Entre le palace, le Capitole, le Rio, le, plan, le, Rio Paris, le, Paris, le Paris, tout ça. Il y avait beaucoup de cinémas, Il y avait 1800 dans Santoville, les Utopiens. Oui. Eh, tout ça, nous, nous étions toujours seuls contre tous. Oui, j'ai hein <rire> oui, oui. Ah. connu ça. Et puis, c'était un lieu de rencontre. Mm. Je ne sais pas, pour les rencontres de oui. Warshaw. Oui, les gens oui. ne décollaient pas de là. Parce que oui. 21 ans, les permanence. Les Jacques. Et maintenant, on espère que justement, les Rencontres du Sud... Ça, c'est pas nous qui décidons. Voilà, mais déjà, cette année, vous êtes le, le, le lieu... Mais on sent que les gens, le les gens ont découvert non. ce non. lieu fantastique, Alors ça c'est... Voilà, Sainte-Bière. Oui. Tu Et, et oui. Bah, bah, oui, et puis vous connaissez tout le monde dans le milieu du cinéma, maintenant. Ah, oui. Et oui. Vous avez... Le Vox était connu dans le cinéma, maintenant le Vox est aussi connu dans le théâtre. Oui. Ben Ah non mais c'est parfait. Donc la préparation du festival d'Avignon de théâtre 2022 est prévue aussi déjà. Vous avez déjà la programmation. n'a pas la programmation. l'installation. La programmation est Ah vous la connaissez pas encore. D'accord. Alors travailler en famille c'est est-ce que c'est toujours facile Non. Mais ça reste toujours en famille donc ça ne va pas bien loin. Mmh. on voilà. et oui. et on ah, surtout avec une italienne <rire> oui. mais nous nous aimons mmh. voilà, c'est important je pense ben oui. voilà. mmh. c'est une euh, leçon de vie que vous pouvez donner aux gens de rester soudés en famille c'est ça l'essentiel avec, les, avec tout ce qu'on vient de vivre depuis deux ans mmh. Mmh. <rire> et on espère comme je disais au président des rencontres que euh, les rencontres du sud ne s'interrompent plus ça, ça. Aussi. et les salles de cinéma aussi les oui. salles de spectacle, tout oui. ça nous espérons que que... nous sommes restés seuls, indépendants il mm. bon, y a Tokyo mais il n'y a plus de cinéma comme nous ouais. mm. est-ce que ça a été le, le Vox le premier cinéma oui. d'Avignon oui. Ah, oui. ça a été le premier cinéma oui. d'Avignon oui. ouais. donc ça a été vraiment une, une, une arrivée euh, bienvenue disons c'était une, une famille, c une famille c 27, de cinéma mm. euh, du côté de mon mari parce qu'il y avait des cinéma à l'Est à la Vancombe ils avaient le Rex, sur Avignon, à la place de la chambre de commerce. Le Roxy le Roxy. Ah oui, c'était des exploitants, quoi. Ah oui, des exploitants de cinéma. Et eux, comment c'est venu ah, mais Je ne sais rien. Ah. C'est le grand-père. Mon grand-père des vélos je me <rire> suis retrouvé dans le cinéma. Mmh. Je bien... vous ah, le bien vu. il a changé Misionnaire, de... de... Complètement d'orientation. Ah ouais. Ben c'est normal en vélo, il y a un moment on ne peut plus pédaler. Hein. Voilà. <rire> c'est la que oui, bah, question, une question une qui me manque. Ah oui, il y le faisait aussi. Ah oui, il ah ouais. ah oui, allait dans, bien dans les communes autour de... Ben, ils sont de monteux, donc. Ils ont fait tous les petits si villages autour mmh. de <rire> pas... Donc, euh, on peut dire que c'est une vie remplie que vous avez Oh oui. le cinéma. Oui. maintenant il faut alors maintenant il va falloir à nouveau remplir les cinémas et donc maintenant, nous, voilà, le Vox, ce reportage va servir aussi pour que ceux qui ne connaissent pas le Vox aussi viennent tout au long de l'année. Parce que la programmation, on peut dire que vous êtes en phase avec l'actualité, puisqu'il y a quand même des nouveautés chez vous. Je vois cette semaine, il y a Maigret, il y a The Batman, il y a Mort sur le Nil. Donc vous êtes vraiment la pointe de l'actualité. Et en même temps, avec les atouts du centre-ville. J'aime les est-ce que vous avez... Non, VO et v, et VF oui, oui, oui, vous, vous faites des oui, Batman, c'est VO, VF. Mmh. C'est bon, le morceau niveau, aussi, le film qui mérite la VO. Bon, après, il y a Shirazed aussi qui s'occupe également de c'est la compagne d'Emmanuel. Donc, la reprise aussi avec euh, la, de la, de la suite, le mmh. 2018. week-end mmh. euh, 2018. Et votre concurrent, c'est le président hein, des rencontres. Oh, Parce... <rire> Vous travaillez en partenariat, c'est ça qui ah, est bien. Le président, c'est un ami. Mmh. Voilà. Mmh. De toute façon, dans le cinéma, c'est une grande famille, donc une fois qu'on a réussi à, à, à tous... se sent qu'il y a euh... le plaisir de nous revoir, les et oui, et oui. Non, non, mais en même temps, on a senti que cette année, là, ça... tout le monde avait envie, envie, de, venir envie de, venir de venir et de se revoir. Donc même s'il n'y euh, a pas les conditions habituelles, s'il y a moins de salles, mais c'est pas grave. Ah mais ils les uns sur les autres, on voilà. pas ici, Il y avait de part besoin, de de le contact de humain, faire de, faire voilà, de se retrouver, et finalement, en trois ans, on n'a pas changé tous, là. Non. Non. non, on n'a même pas dit. <rire> voilà. Donc on, on, le temps s'est arrêté et il reprend. Voilà. <rire> en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est longue vie Donc, à, à, à, à, à la suite. suite. Hein. À, voilà, et que ça Vous avez la même envie, la même motivation et l'endurance. Vous voilà. Voilà. faire oui. une oui. programmation oui. de qualité, culturelle, oui. oui. de rencontres, oui. il y a des débats. Les gens nous sollicitent pour beaucoup de choses. Vous, vous, coup, vous les avez bien éduqués, petit petit. les petits. Vous vous pas pas. Pendant <rire> le confinement, les gens qui nous rencontraient, les spectateurs, nous disaient Tenez bon, tenez bon. Vous bon. avez peur de la récidive. En tout cas, vous avez tenu bon et, et, voilà, et ça sera bon encore pendant beaucoup d'années. Tu Bien sûr, je, bah, sûr, c est c est bah, sûr tant que je que suis là, je viendrai aussi. Voilà. En tout cas, merci à toute la famille Grunzo. Donc voilà, il n'y a pas de biseautage aujourd'hui. Donc euh, voilà, merci beaucoup et puis euh, longue vie à ce cinéma et à vous tous aussi. Au revoir.